ndio kwa mara ngini tena karibuni katika mafunzo ya lugha ya kompyuta kwa lugha ya Kiswahili Tuendelea na mafunzo yetu ya lugha ya Java kwa lugha ya Kiswahili tafadhali eh, fungua eclipse leo tutajifunza maana au jinsi ya kutumia kinachoitwa eh, kauli au maelezo kama maelezo kama au kauli kama ambapo inaitwa eh, kwa Kiingereza if statement ni muhimu katika programming eh, if statement au maelezo kama au kauli kama huwa inafika kama nyingi leo tutajifundisha jinsi ya kutumia kauli kama katika mafuzo yetu leo nangia kata hii eh, project yetu amba tu project mtu saa mbapo tu pona program ina yitua person eh, mtu java saa njoo juu ya hii eh, bonyeza juu ya hii a project bonyeza kulia Njoo hapa wanapuandikuwa refactor Njoo hapa kwenye rename Hapa kwenye java persona mtu hii java persona mtu Tunasema java 20 20 ça, tu m'as changé de Java 2019, of a à ma fonctionnalité enfin, ok. de la courant en Project le projet, ok, il a pas, je je source, on a les personnes Java. Bweneza kulia katika source Tuna create, tunatengeneza Package yetu mpia Ipe, i package utahita eh, Kauli kama Saa, kauli kama Utelewa baadae ikauli kama sana. Malaki hapa tume tunasema if statement kauli sawa? Maliza. Tuko na project huyu na kama. Njoo katika e, tuko na package yetu kama njoo katika hii e package. Bonyeza kulia, tunatengeneza class Classe aí tudo Tarifa Cama Só Aqui é bonita, valiza, pá Valiza Quoi de tarif tu na tu packages dans les trois câlifamas tu peux na classer dans les trois tarifs Manake câlifamas tarif à câlifamas ne câlifamas Manake kauli kama, if statement tarif kama yote if statement. Là, ça Unakumuka Katika programu mzetu Zezo pita. ni Nitarifu kwa mahi Public static void main Strange arguments Hii ndio mama Ya program Ndiyo nguzo ya program Tawa Marake kama hii haipo Programu haywezi ikatumika Tumendelea Katika somo yetu lelewa utasema des cas et tout'' Tuzibadishe isi tuzite Tuweke za aina ya Namba kameni Tumazita boxi za aina ya namba Isiokuwa na Vichele manake namba kamili Saa Nakumuka kwa fuzi tulipita sana ipi 50 ni box. Hapa box tano. box mbili. Sawa box 1 la aina ya nambari sawa au nambari isiyokuwa na vichele. Manake yake hii namba haina haina vichele. Ça, vous avez box et la pierre sur la vitelle. Quand Contrôle na space. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais Jisi ya kuweka hizi Hizi hizi zinaitua, zinaitua Calibrase hizi yapa Saa so, Sijalipatia jina wa kiswa hili Tafanya utafiti Hizi zinaitua Calibrase Ni kujua, yani hizi yapa ina, inasimu kwa mba Hii Calibrase Saa, so, ni ambayo Inanzia hapa na inashia hapa Ambapo inachukua hii Kodi, hii kodi natoka hapa kwa taapunduna na inachukua ina, ina hii Calibres. Unaona unapoweka tu mkono hapa kwenye hii calibre, ukiweka mkuki, ina, inafena inakuonyesha kama ya juu yake pia ime hii inahusiana na hii hapa. Ukiweka calibre katika hii hapa ya juu, tunaokushia ina inaonyesha pia ndakapo shia naambia na shia hapo kwa sababu hii class hii class hii, hii, hii mama ni ya program naanze hapa Parle, y programme hypocritique, class de taifa, programme zima, n'a si a mochonon, ou y Sa. Kwa tunuuna kama box, hili box ni vitu 50 na hili box la pim mtoto ni vitu 15 Kwa tunuuna kama box mama ndilo kubwa kuzidia box mtoto sawa. box oke okay. kwa programu hatu ni tu na code zetu ni fupi tu sawa kwa hiyo tume kwa tena tumetengeneza box moja la kwanza tukalita pima ama tukaliweka la aina ya namba kamili iliyo kamili isiyo na kicheli tukaweka katika ile box ile tukaweka mizigo 50 tuka, weka, mejigo, tuka box yetu la pili la aina ya nambari ilio pia Sio kwa na vicheli Tukaweka mzigo kuminatano so, Sawa Box mama na box mtoto Kweo Katika kodi tunasema Kama mama ni mkubwa zaidi ya mtoto Basi Hi program tunataka iseme kwamba, Mama ni mkubwa zaidi ya ntoto. Sawa? Vinginevyo. He else manake vinginevyo. Vinginevyo. Hapa if manake kama au iwapo. Sawa? Kama au iwapo. Wapo mama ni mkubwa kuzidi ya mtoto Kama mama Kama mama Ni mkubwa zaidi Ya Mtoto Tumesha andika na ando hii ya Kwa hiyo Hii kaulia muanzo Sawa ina, Inasema Hii kodi tulionikapa Hii kodi tuliosemi Sawa Unona hii alama Hii alama inaonesha kwamba zaidi ya Kama Hii alama Ya kodi inaonesha Manake ni zaidi ya Toba na alama Zaidi ya Iwapo Iwapo pimama Ni zaidi ya mtoto Sawa Iwapo Mzigo huu ni mkubwa zaidi ya mzigo huu. Basi tunataka eh, program iseme kwa mba mama ni mkubwa zaidi ya mtoto. Vinginevyo. Kama mama sio mkubwa zaidi ya mtoto tunataka. Hii program iseme kwa mba mtoto ni mkubwa zaidi ya mama. Tunde tu. Rani program. Chapisha hii program. Inasema mama ni mkubwa zaidi ya mtoto Sao kwa sababu pale mama Ana mzigo mkubwa zaidi ya mzigo uliopo katika mtoto Lakini angalia tukifanya Tukiweka mtoto ni mkubwa amebeba mzigo zaidi ya aleweba mama Au mtoto ni mkubwa zaidi ya mama Chapisha zarani program Chapisha program mtoto ni mkubwa zaidi ya mama. Sawa? Kwa sababu program yenyewe inaelewa ina kisha badilisha mtoto akishachukua mizigo mingi zaidi ya aliyokuwa zaidi ya mizigo aliyobeba mama, Malake mtoto ndio aliyokuwa na mzigo mingi. Sawa? Mtoto ni mkubwa zaidi ya mama. Tukamilisha hii program Kuseme Babo Toto Voilà Merci -vous. sawa ndio zapishe wan rani program mtoto ni mkubwa zaidi ya mama kwa sababu mtoto ana mizigo 150 turudishe mamawe na mizigo mengi mama ni mkubwa zaidi ya mtoto kwa sababu mama ana mizigo 50 Kwa hiyo tumejifunza jinsi ya kutengeleza kauli kama au taarifa kama au if Statement katika lugha ya kizungu. Kwa hiyo tumeshaona sawa ni program fupi tu ina ndogo lakini unaona umuhimu wake jinsi inavyofanya kazi. Sawa? Inafanya kazi kutokana na jinsi Kodi hizo zinazobadili. This ilivyobadilika na wingi Wa mizigo iliopo katika boxes Ta, Kwa hiyo programi yetu naishi hapa Tafadhali e, Weka commenti au kama unamatatizo ya uelevu, Ujelewa vizuri, Tuandikie Ita kujibu na Mutakuelekeza Santi sana Kwa hiyo